Bonjour, donc euh, voilà, c'est le moment de, de démarrer cette, euh, cette journée Égalité et sciences, à la place des femmes. Alors, euh, en fait, on a beaucoup d'inscrits à cette journée, mais euh, une, certainement une bonne partie va participer à distance à cause des, des circonstances un peu particulières de, de ces journées de mobilisation. Donc, euh, ils sont connectés par, par Zoom, normalement, on a envoyé les des identifiants de connexion à toutes les personnes qui étaient inscrites. Et en concernant nos intervenants, on peut dire que c'est même presque pire, parce que la plupart venaient par train et leurs trains ont été annulés. Et donc, ils vont intervenir eux aussi à distance. Par contre, on pourra poser les questions, évidemment, à partir de, de l'amphi. Et puis, on pourra bénéficier des pauses café et, et du déjeuner. Et nos malheureux intervenants vont, vont savoir qu'on est en train de... De manger ensemble et ils ne seront pas avec nous. Mais bon, je les remercie en tout cas d'avoir tous accepté de, de changer de, de plan. N'importe comment on était obligé d'avoir ce plan B parce qu'on avait en réalité trop d'inscrits. Donc les gens n'auraient pas pu tous rentrer dans, dans l'amphi. Voilà. Alors, donc moi je suis Marie-François Droit. Donc je suis un peu avec Nicolet Tachou à l'origine de cette journée. Et on a constitué donc en particulier un comité scientifique. Donc vous avez toutes les informations sur la, la feuille de programme. Dans ce comité scientifique, il y a une majorité de doctorants et de doctorantes, et c'est avec eux et avec elles qu'on a euh, donc euh, choisi les intervenants. Et ce sera chacun à son tour, disons, d'animer la, la partie discussion. Alors, avant de, de démarrer, je voulais déjà remercier euh, toute l'équipe technique, et en particulier, bien sûr, euh, Johanna, qui coordonne tout ce qui est la, la partie euh, logistique et qui est non négligeable. Et puis aussi la faculté des sciences économiques qui a la gentillesse de nous accueillir. Donc, euh, donc tout se passe dans l'amphi au, au niveau des exposés. Et puis, juste à côté, dans la salle des actes pour la partie restauration, il y aura aussi des associations qui feront des stands d'information sur leurs activités. Et également, on a du matériel, un peu de, en plus du programme, de, de, de différentes brochures à, à vous donner, qu'on vous donnera aussi pendant les pauses. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a, des... a pas de questions particulières à la suite de l'introduction Nicoletta, j'ai oublié quelque chose. <rire> D'accord. Dans ce cas-là, alors on va passer directement à la première, au premier exposé. Donc, c'est Pedro Vergara-Mirino, qui est doctorant en économie à l'Institut Polytechnique de Paris. Et donc, son titre, c'est « Quelles interventions pour plus de femmes dans les sciences ?» « Outils, savoir et savoir-faire pour la création et l'évaluation de politiques publiques ». Et euh, c'est un exposé qu'il présente, qui présente aussi en, euh, en commun avec euh, son, un de ses directeurs de thèse, Guillaume Lard. Voilà, donc, euh, Pedro, je te, je te donne la parole pour 30 minutes. Merci. Et vous pouvez voir les, les slides Oui, oui, c'est parfait. On les voit très bien. Enfin, moi, je les vois, et donc j'imagine que sur l'écran derrière moi, pareil. Voilà, vas-y. Merci. Et, donc, et je me plaisant un peu, je, je m'appelle Pedro Elgaramellino. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis doctorant à l'Institut Polytechnique de Paris et je travaille surtout sur des thématiques de discrimination et diversité dans les milieux éducatifs, surtout les milieux éducatifs français. Et notamment dans des questions LGBTI, laïcité, donc de discrimination religieuse, et mais aussi dans des thématiques de genre. Donc, c'est dans ce dernier point dont je vais présenter aujourd'hui. C'est une... la question des femmes dans les sciences. C'est aussi une question empirique. Et donc, ça concerne aussi les études et les évaluations publiques et c'est dans cet axe dont, dont je vais présenter aujourd'hui. Et... Voilà. donc Aujourd'hui, il y a un consensus et large euh, parmi les scientifiques et par rapport à ce qu'on appelle en anglais euh, les leaky pipelines et parfois en français un le phénomène du tuyau percé. Donc, ceci veut dire que, oui, et à chaque fois qu'on monte dans l'échelle hiérarchique dans les sciences, moins de femmes sont présentes. C'est aussi un terme qui est utilisé par rapport au, à la perte de proportion de, de, des minorités raciales ou d'autres types de minorités dont les sciences sont spécifiques. Et cela se voit en France, par exemple, depuis et le, le lycée. Ici, dans le graphique, vous pouvez voir, par exemple, que c'est un graphique en 2016-2017, il y avait 54 de femmes en seconde. Ensuite, quand elles doivent choisir de faire le de parcours scientifique, on 200 à 47 et ensuite, quand on rajoute une étape de sélection, donc la partie d'orientation vers l'université, les programmes qui sont des STEM, donc de sciences, de technologies, en ingénierie et mathématiques en dessous à 30 C'est si encore pire quand on passe à des étapes encore plus sélectives, comme les classes préparatoires et les grandes écoles ou par exemple les écoles d'ingénieurs. Et c'est une situation qui est qui donc à chaque échelle hiérarchique, même au sein de l'université, parmi les doctorantes, ensuite par les professeurs, et on trouve moins de proportion de femmes. Donc ça, c'est un problème. Oui, on a un grand consensus dans les sciences. C'est présent dans presque tous les pays industrialisés. Ce n'est pas un problème qui est propre à la France. Et c'est très bien documenté par des experts dans différents domaines tels que les sciences de l'éducation, la sociologie, l'économie ou les thèmes elles-mêmes. Donc face à ce problème, où il y a un large consensus et il y a une très large documentation, on a une myriade de propositions pour produire de changements. Notamment, il y a de ces il y a des propositions qui sont liées à des explications possibles qui sont souvent proposées. Dans le passé, on proposait des, des, des causes comme la biologie ou la performance qui aujourd'hui sont très datées, ne sont pas très valides, mais on reste avec beaucoup de propositions qui sont plutôt valides comme les stéréotypes, les contextes sociaux, l'ambiance sociale. Donc, face à une large proposition de causes qui sont très bien étudiées, il y a beaucoup de propositions qui sont faites, par exemple des tutorats, des rôles modèles, de la discrimination positive ou des financements. Et donc, face à toutes ces propositions, on ne sait pas comment on doit agir et chacun a sa propre proposition préférée parce que l'éducation aussi, c'est quelque chose de très anecdotique. Donc, beaucoup de personnes ont leur propre anecdote, leur propre vécu et savent un peu et ce qu'ils ont vécu, ils connaissent des femmes dans les sciences, parfois ils ne connaissent pas, et donc ont leur propre idée de ce qui pourrait marcher le plus. Et donc l'idée de, de, de cet exposé, c'est de montrer comment on peut évaluer ce qui marche et ce qui ne marche pas dans le contexte spécifique de vouloir avoir plus de femmes dans les sciences, et dans un contexte plus général aussi, de vouloir et avoir des minorités qui sont sous représentées -réprésent, dans ces domaines. Donc ici, nous traiterons deux questions principales. Et qu'en est-il d'une science des femmes dans les sciences Donc, il existe déjà une science des femmes dans les sciences qui a très bien documenté l'existence du Liki Pipeline et du tuyau percé, donc, et qui a aussi et, et donné beaucoup de causes possibles à, à ces tuyaux. Et donc, aujourd'hui, il s'agit aussi de faire de cette science une science aussi très empirique, et c'est ce qu'on va traiter au, au large de cet exposé. On va voir que c'est une question difficile, que l'évaluation des politiques publiques est loin de très facile à faire et à étudier et qu'il faut prendre de, et des perspectives encore et plus pertinentes dans, dans le cadre de ce type d'intervention. On nous de répondre à ça en expliquant quels outils sont, qui sont utilisés dans l'évaluation des politiques publiques. On illustrera avec différentes interventions qui ont été déjà faites pour voir qui est ce qui est le mieux, qui est ce qui est et qu'est-ce qui peut être amélioré aussi. Et ensuite, on va voir des interventions plutôt prometteuses pour ensuite présenter un projet en cours et, et que nous menons avec mon directeur de thèse. Donc, pour l'évaluation des politiques publiques, c'est important d'identifier et définir ce qui marche. Et l'identification et cette définition, c'est une question de recherche elle-même. Donc, définir... Chercher ce qui marche, ça chercher les solutions. C'est une science en elle-même qui requiert des outils d'évaluation, des méthodologies précises et, et où on a besoin de voir des choses comme l'hétérogénéité des effets de traitement, la mise à l'échelle, l'analyse coût-bénéfice. On a aussi des questions de femmes dans les sciences qui sont encore plus difficiles si on considère tous ces aspects-là. Donc, la réforme du baccalauréat général et technologique. Et, et du lycée 2009, je vais les prendre comme un exemple pour voir pourquoi c'est important d'avoir des outils et dans, ce, et dans cette pratique des sciences empiriques. Donc, la réforme du baccalauréat, pour ceux qui ne la connaissent pas très bien, on est passé de trois filières préconçues, scientifiques, littéraires, économiques et sociales, à un choix et de trois enseignements de spécialité en première et puis deux enseignements de spécialité en terminale. Donc, parmi les choix qu'on peut faire, on peut recréer un peu les filières classiques. Un élève pourrait choisir maths, physique et SVT, physique-chimie et SVT, par exemple, et recréer la filière scientifique. Donc, on ne savait pas à quoi s'attendre, notamment sur la part de femmes et qui faisaient des maths. Parce qu'avant la réforme, on voyait que la part des femmes qui, et qui font des cours de maths était très réduite. On, on voyait, par exemple, ici dans ce graphique, que 56% des filles et dans terminale, 56% des étudiantes sont des lycéennes. Ensuite, parmi celles qui font ceux qui font 8 heures de maths ou plus, seulement 40% sont des filles. Donc il y a déjà avant la réforme un écart très grand et filles garçons au maths. Cependant, après la réforme, on voit que cela s'accentue encore plus et on passe de 39 à 31% pour et femmes et pour des filles qui font 8 heures de maths. Ou plus. Donc le quart des filles garçons s'est prononcé. Cependant, parce qu'il n'y a pas d'évaluation de politique publique dans cette réforme, on ne peut pas savoir si c'est une conséquence directe de la réforme ou s'il s'agit d'autres facteurs, par exemple le Covid qui est qui est passé dans la même année. Donc c'est important d'utiliser ces outils quand on veut évaluer des réformes, même si si le but n'est pas nécessairement d'avoir des femmes dans les sciences, il serait intéressant de savoir s'il y a un lien causal entre la réforme qui a été introduite par le gouvernement et le manque de et de l'écart fille garçons dans les maths au lycée. Donc pour répondre à ces questions, il est important d'établir un lien causal et non un lien de corrélation. Donc dans la réforme, on avait bien un lien de corrélation. Après la réforme, il y a moins de filles. Est-ce que c'est la réforme qui le cause c'est l'instauration d'un lien causal. Pour établir des liens causaux, il, il y a eu beaucoup de développement des outils empiriques dans les dernières années, notamment les expériences aléatoires contrôlées, ce qu'on appelle les RCT en anglais, pour Randomized control Trials. Donc, l'idée d'un RCT, c'est de sélectionner aléatoirement parmi les gens qui participent à l'intervention, des personnes qui vont aller dans un groupe de contrôle qui ne recevra pas l'intervention et des personnes qui, allaient, qui vont aller dans un groupe de traitement. Comme ça, on peut comparer ce qui se passe avec le groupe de traitement, les gens qui ont reçu l'intervention et ceux qui n'ont rien reçu. Donc, par exemple, dans le cas de la réforme scolaire, ça aurait été le cas d'avoir un RCT si on aurait appliqué la réforme scolaire seulement à une partie de la population. Et ensuite, on comparait les choix des filles qui ont subi la réforme et des filles qui ne l'ont pas subi. Donc, pour la causalité, c'est important d'avoir un élément aléatoire. On doit produire ces deux groupes des manières avec un tirage aléatoire. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, par exemple, 500 on a préparé 540 Van der et, et autres, et ils font une méta-analyse avec 500, 540 articles scientifiques qui évaluent des interventions contre ces au percés, et seulement 9 d'entre eux sont considérés comme crédibles en termes de stratégie d'identification. Donc, en termes d'établir un lien causal, seulement 9 d'entre eux peuvent l'établir. Donc, on voit que c'est important d'utiliser de des outils empiriques qui permettent de prouver la causalité et de voir ce qui marche ou pas. Donc, l'idée du tirage aléatoire, c'est ça. On a un groupe, un échantillon d'individus qui vont subir ou pas la réforme et aléatoirement, on les classifie dans un groupe d'intervention ou dans un groupe de contrôle. Et ensuite, on met sur l'outcome, ici, donné par exemple par la, la taille des petits bonhommes, et on voit ici, par exemple, qu'on a un effet positif causal de l'intervention. Si le tirage n'était pas aléatoire, ce qu'on aurait, par exemple, c'est des, des caractéristiques qui ne sont pas observables. Ici, dans cet exemple, on a des élèves motivés et des élèves peu motivés, par exemple dans les cas de mathématiques. Et si on fait un tirage non aléatoire, par exemple, où les étudiants se sélectionnent eux-mêmes, donc ils s'inscrivent à des tutorats ou ils s'inscrivent à des participations avec des intervenants de rôle models, on pourrait avoir dans la situation non aléatoire que les groupes de traitement est composé par des élèves plus motivés que le groupe de contrôle. Donc, à la fin, ce qu'on observerait naturellement, c'est que le groupe où il y a plus d'élèves motivés, on a des meilleures notes, par exemple, dans les sciences, dans les mathématiques. Donc, ça nous laisserait croire que notre intervention a un effet positif. Et même si on voit dans le tirage aléatoire que ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'établir un lien aussi et d'introduire un composant aléatoire pour pouvoir établir le lien de causalité. Donc, déjà, pour avoir des outils empiriques pour mesurer qu'est-ce qui marche pour avoir plus de femmes dans les sciences, c'est important d'établir des RCT. Il faut notamment considérer que les RCT, avant, c'était considéré l'idéal dans l'expérimentation. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus faits. C'est faisable et c'est l'outil préféré pour l'évaluation des politiques publiques. Donc, maintenant, je vais donner quelques exemples d'interventions qui utilisent cette méthode-là pour voir ce qui marche le mieux, ce qui ne marche pas, et les enjeux qu'on doit, les problématiques qui sortent de ce type d'intervention. Donc, une question qui est notamment soulevée parfois à côté des, du manque de femmes dans les sciences, c'est aussi le manque de personnes au statut défavorisé dans les sciences et dans les filières sélectives, notamment. Et donc, il y a beaucoup aussi d'interventions qui vont dans ce sens, qui parfois peuvent être liées à ce qui peut être fait pour avoir plus de femmes dans les sciences. C'est le cas par exemple du programme Talence par l'ENS, qui a été évalué en 2015. Donc, il a été évalué par, avec un RCT, avec, euh, un, avec du tirage aléatoire. En 2011 et 2012, l'ENS offrait 14 séances de tutorat à 260 élèves défavorisés. Ceci est, avait un coût de 240 000 euros. Donc, il faut bien comprendre que c'est bien d'évaluer ça, parce que ceci représente une charge monétaire, mais aussi une charge en, en ressources humaines qui doit se mobiliser pour enseigner aux étudiants. Ces étudiants, même si on aurait pu croire qu'ils auraient des effets, n'ont pas du tout eu d'effet agrégé. Donc, c'est déjà un mauvais signe qu'on dépense beaucoup d'argent et qu'on voit qu'il n'y a pas d'effet dans les notes et de ces étudiants-là au baccalauréat. Et la raison, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'effet dans l'intervention, c'est parce qu'on a des effets hétérogènes. Donc, les différents participants à cette intervention ont eu des effets différenciés, notamment les, effets, les étudiants qui étaient les meilleurs élèves dans ceux qui avaient déjà des très bonnes notes ont eu des effets positifs, et tous les restes des élèves, on a vu des effets négatifs. Donc, ces élèves-là, qui ont eu des effets négatifs, ils, par exemple, ils devaient prendre plus de temps pour prendre le transport et pour étudier pour le tutorat, ce qui laissait moins de temps pour eux d'étudier pour les cours de lycée. Donc, c'est ça ce qu'on appelle en économie l'effet d'éviction. Les, les, les élèves avaient seulement 24 heures dans une journée. Donc, pour allouer plus d'heures au tutorat, ils sont quittés d'heures de leur étude, ce qui a eu des effets négatifs. Donc, l'intervention peut avoir des external, externalités négatives. Oui, je pense qu'il y a une question. Ah, non, c'est bon. Pardon. Les, les, les questions, on les prendra à la fin. Hein. Okay. Donc, euh, on, on les note. Euh, voilà. Pour bon, l'instant, il n'y en a pas, mais s'il y avait des questions, en tout cas, on les traiterait à la fin. Voilà. Merci. Et donc, l'idée de, de cet exemple, c'est de voir qu'on doit trent, tenir en compte des hétérogénéités, des externalités quand on fait des, quand on fait des interventions et qu'on on évalue. Aujourd'hui, il existe des outils qui sont très novateurs pour mesurer l'hétérogénéité et pour mesurer les externalités. Et il y a beaucoup de progrès en économie et en économétrie sur ce sujet qui peuvent être appliqués dans cette science des femmes dans les sciences. Un autre exemple qui est souvent mis à l'avance, c'est les rôles modèles. Les rôles modèles, en théorie, c'est une idée qui est très simple, mais qui est, mais qui est très importante. Il y a un manque de femmes dans les sciences. Donc, et les lycéennes, par exemple, n'ont pas à qui se référer, n'ont pas assez de rôles modèles pour s'identifier dans ces filières-là. Donc, introduire des femmes à des rôles modèles pourrait et avoir trois effets différents. Et noël il peut augmenter leur connaissance déjà sur ce, une sur ce que sont les filières scientifiques, sur ce qu'est le parcours scientifique. Ça pourrait aussi diminuer leurs préjugés sur ces milieux-là en regardant qu'il y, qu y a des femmes qui réussissent et, dans ces milieux et aussi augmenter leur attente de réussite. Donc, ça pourrait augmenter dans, dans, trois, dans trois différentes formes. Il y, a, il y a des études qui essayent de montrer l'importance de rôle modèle, notamment et une étude est récente et par et Reda et autres en 2021, et où il met sur l'effet d'une intervention de la Fondation L'Oréal où des femmes scientifiques, notamment des doctorantes et des professionnels, interviennent dans des lycées en France, dans les lycées francilien, et pour voir, et, et mais sûr, après, les choix d'orientation et la performance scolaire des, des filles en seconde et en terminale. Et, on, et ils établissent un lien causal parce qu'ils utilisent un, un, un tirage aléatoire. Pourtant, regardons attentivement, on voit qu'il y a des contraintes logistiques et budgétaires pour faire une politique nationale. Il faudrait avoir des rôles modèles dans toutes les écoles en France si on voudrait faire ça, une politique nationale. Donc, c'est très contraignant logistiquement. Et ce qui est un peu plus problématique, c'est que dans ces cas spécifiques, ce n'est pas le cas de tous les rôles modèles, il y a des expériences avec des rôles modèles qui ont marché très bien, mais dans ce cas spécifique, on voit qu'une minorité de rôle modèle prend tous les faits, et c'est notamment les rôles modèles professionnels. Donc, on voit par exemple que les rôles modèles des doctorantes ne marchent pas pour inciter les filles à aller vers la science, ce qui est un peu contre-intuitif, parce que normalement, on aurait pu penser que les lycéennes pourraient s'identifier le plus avec des femmes plus jeunes, dont des doctorantes. Donc, ce qui est problématique avec ce type d'intervention, parfois, c'est qu'on doit essayer de trouver ce qui marche et qui ne marche pas, et quel rôle modèle, par quel mécanisme pourrait marcher. Donc, ce type d'études est très important pour savoir quel type de rôle modèle on devrait montrer aux filles, par exemple, qui aspirent aux sciences. On voit aussi que c'est difficile d'imiter ces résultats avec d'autres intervenantes parce qu'on ne sait pas quelles caractéristiques, par exemple, charismatiques, auraient eu certains rôles modèles ou pas d'autres. Donc, parfois, les effets locaux sont difficiles à reproduire à une grande échelle, à une échelle nationale, par exemple. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle un problème de mise à l'échelle. Donc, notamment, notamment dans le cas de cette expérience de L'Oréal qui est très spécifique. Ensuite, donc, on peut voir que pour, et pour cette science, qui est une science aussi empirique, il, faut, et il est difficile d'anticiper ce qui marche parce que les politiques doivent être testées sur le terrain et beaucoup d'elles n'ont pas été testées encore. Donc, il faut augmenter la part d'interventions qui sont testées et qui sont évaluées rigoureusement. Donc, on a besoin de ce côté empirique et de, pour étudier les, la science des femmes dans les sciences. Les, les avancées des outils empiriques permettent de faire ça et il y a eu beaucoup, il y a chaque fois plus de personnes qui s'intéressent à ces thématiques là Une autre question aussi, c'est de comment allouer au mieux les ressources pour diminuer l'écart en femmes Donc, c'est l'idée d'une analyse coût-bénéfice. Il faut chercher ce qui a le plus bénéfice et ce qui coûte le, le moins. Donc c'est là qu'on cherche des interventions qui sont prometteuses. Et ce qu'on voit par exemple, c'est ça, on cherche des, des interventions qui ont un effet largement positif, qui affectent négativement peu de personnes, qui sont facilement généralisables, qui ne sont pas si coûteuses et qui peuvent être évaluées en utilisant des CRCT. On voit... Aujourd'hui, un constat qui est pas seulement en France, mais dans la plupart des pays industrialisés. Ce graph est fait en utilisant des données Teams qui sont et, et disponibles publiquement. C'est une épreuve qui est faite et qui a été faite et au niveau international. Ici, on prend le cas français spécifiquement et on voit comment et pour chaque percentile, le percentile global des filles et des garçons dans le score du test de maths, quel pourcentage d'entre eux se déclare bonne en maths. Et on voit ici, par exemple, que le premier percentile des garçons est aussi confiant que le 40 percentile de filles. Donc, on voit qu'il y a un problème très grand de confiance en soi, surtout dans les, dans les filières scientifiques, mais aussi en général. On voit notamment… Pedro, juste les... une question pour préciser. Ce que tu appelles le percentile, ça veut dire que c'est ceux qui ont raté le test, c'est ça ce qu'on peut voir, tu peux repasser le précédent Voilà. voilà. Les de 0 à 20, c'est le, le cinquième des les plus mauvaises notes, c'est ça Exactement. Exactement. Voilà. Donc, on, on, on, peut, donc, donc, entre on voit que. Le... Ceux qui ont eu des bonnes notes, c'est le, le cinquième des personnes qui ont eu les meilleures notes. Exactement. Ah, hein oui. Donc, le, entre 0 et 20, c'est le cinquième avec le, les pires notes. C'est le pourcentage notes. des gens qui ont réussi à ce niveau-là, c'est ça Oui. Donc, on, on, prend, on prend tout, et les filles et garçons ensemble, et on les qualifie selon le score qu'ils ont eu entre 0 et 100. Donc, le 100, c'est les, le les, les, les meilleures notes. Entre 0 et 20, c'est les 20 qui ont eu les pires notes. Donc, parmi les, les filles qui se situent, situent dans le percentile est 40, on voit que son, et le pourcentage se déclare en, en maths, est le même que pour le garçon qui se situe dans le premier percentile donc le 1% qui a eu les pires notes. On voit que ce problème n'est pas seulement lié aux mathématiques, c'est un problème global et ce qui étudie Akimov et autres dans un working paper qui est très récent, en général, ils trouvent un manque de confiance chez les femmes, ici c'est et un manque de confiance par rapport et à la mention du bac qu'ils ont eue, donc ça c'est la, mes la mesure plutôt objective. Donc high serait la, la mention très bien et bien et « assez bien et pas de mention. Et ensuite on leur demande de, de deviner donc quel rang il serait parmi un millier d'étudiants. Et on voit qu'il y a que parmi par exemple les, et les filles qui ont eu mention très bien, si on les compare avec les garçons qui ont eu mention très bien, elles devinent et un rang beaucoup plus bas que les garçons. Donc, il y a un manque de confiance. Et ce qu'Akimov et Al font, c'est qu'ils vont chez ces étudiants-là et ils leur proposent du feedback. Ils font que les étudiants devinent leur rang et ensuite, ils leur montrent leur vrai rang. Ils leur montrent vraiment comment ils se situent. Et ensuite, ils voient leur choix d'orientation après le bac. Et ce qu'on trouve ici, c'est que cette intervention réduit de 80 l'écart de et d'hommes-femmes concernant la probabilité de postuler à des classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, ça, diminue, ça réduit presque entièrement le car aspirationnel qui existe de vouloir intégrer une classe préparatoire, et, et notamment scientifique. Et donc, le fait de donner seulement le rang, leur place aux femmes dans la distribution, ça, ça fait changer leur comportement d'orientation. Donc, c'est simple, c'est pas très coûté, et c'est facilement généralisable. Ici, c'est une étude en un RCT qui a été faite dans une petite échelle dans les milliers d'élèves, mais ça pourrait être appliqué à une beaucoup plus large échelle. Aussi, d'autres interventions qui marchent sont les informations et qu'on donne de l'information personnalisée, l'information objective. Ça c'est en général aux femmes, leur position dans la distribution globale ou leur probabilité de succès à, à une épreuve ou dans une carrière, notamment dans les sciences. Donc, ce qui est le plus efficace, c'est donner de l'information au niveau individuel et non agrégé. Donc, donner à chaque lycéenne des, des spécificités sur son rang parmi une population, donc vraiment personnalisé. Ce qui est trouvé et par et Oxby et Turner en 2015, c'est que donner de l'information, elle, elle travaille surtout sur des élèves qui sont défavorisés. Pas, pas nécessairement des femmes, mais des étudiants des femmes auxquels ils donnent de l'information, personnalisée L'information est donnée à chaque étudiant et, et designée pour chaque étudiant. Et on voit que aussi, ça a un impact très fort. Et les effets négatifs sont peu, peu probables parce qu'on ne donne que de l'information. Donc, si on donne de l'information, on est en train aussi, eux, eux c'est eux qui font leur choix. Donc, en termes de TIC, ce n'est pas très problématique. Donc, notre projet consiste à augmenter la diversité de genre. Pedro, il, faut, il faudrait que tu, que tu conclues. Hein, tu, tu as le temps encore, tu disons, 5 minutes pour, pour conclure, hein, pour, okay. pour aller jusqu'au bout. Voilà. OK, merci. Donc, notre projet, c'est juste d'augmenter la diversité de genre, statut socio-économique et géographique, en utilisant l'information personnalisée via les biais de données qui sont disponibles sur Pronote, Parcoursup et l'ADEP, on va utiliser des, des outils d'intelligence artificielle pour mieux cibler les élèves et pour ajuster les traitements à ce qui donnerait les meilleurs résultats. Donc, c'est tout un enjeu aussi d'utiliser l'intelligence artificielle pour les sciences sociales et pour la société. Donc, pour conclure, on apprend des expériences passées. Apprendre de ces ex expériences passées est très difficile parce qu'il y a peu d'interventions qui ont été évaluées. Il y a des indicateurs et qui n'ont pas pas d'indicateurs pertinents qui n'ont pas été évalués. Et il faut tenir compte des, des, des effets hétérogènes, des, des évaluations qui sont biaisées ce c'est pas des, des tirages aléatoires, et que nos intuitions de base, notamment par, exemple, par rapport au tutorat ou par rapport au rôle modèle qui fonctionnerait, sont souvent trompeuses. donc Mais on, il faut rester optimiste. Il y a eu une augmentation du nombre de CRCT, notamment et par l'ouverture du programme ID par Esther du FLO, qui ça va être instauré en France. La mélioration de l'évaluation quantitative, il y a une culture de l'évaluation qui, qui émerge, et donc on peut faire une science de femmes dans les sciences qui soit aussi empirique, cumulative et rigoureuse. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as entendu tous les applaudissements, mais en tout cas, ils étaient nombreux dans le dans l'amphi, c'était vraiment, une... j'ai beaucoup apprécié la, la présentation, je l'ai trouvé vraiment très très clair. Alors, euh, donc, euh, je vais demander aux personnes de la salle s'ils ont des, des questions euh, à Pedro. Si vous avez une question, vous levez la main. Voilà, je vois qu'Alice a une question. Euh, comment on fait On fait circuler le micro, c'est ça Non, il y a un autre micro, d'accord. Voilà, donc une question dans la salle venant d'Alice. Merci pour l'enregistrement. Merci beaucoup pour l'exposé. Tu entends, là, Pedro Je ne sais pas si le micro est en train de marcher. J'écoute très bas. Est-ce que Pedro peut enlever le partage d'écran Apparemment, tu enlèves le partage d'écran aussi pour qu'on te voit en train de répondre. Voilà. Merci. C'est bon? Merci beaucoup pour l'exposer. Euh, vais... tu, tu entends là, Pedro? Et Très bas, mais, mais, je, mais oui. Je peux parler tout ça. Vous avez une question? Euh, euh, je ne sais pas si tu peux revenir sur le débat. Il n'y a peut-être pas besoin, mais à la fin, quand tu es un peu plus vite. À ce âge de 26, euh, tu as donné de, donc, euh, comment, des solutions potentielles et tu as parlé de, donc, de la formation, de donner la formation aux jeunes femmes. Donc, euh, super. Et tu as parlé d'utiliser l'intelligence artificielle. Je n'ai pas compris pourquoi. Dit, comment tu l'utilises En fait, et on utiliserait l'intelligence artificielle de deux manières. La première, et la, et la première manière d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est pour essayer de prédire et quelles sont les probabilités de réussite et des différentes femmes dans des différentes carrières scientifiques. et des, Pas seulement des femmes, mais aussi des élèves d'origine sociale modeste ou élèves de province. Donc, on essaye de voir et chercher des personnes qui normalement ne postuleraient pas à ce à ces type de filière, mais qui pourraient réussir et donc, ce qui permet l'intelligence artificielle, c'est d'utiliser des données qui existent déjà et des gens qui ont fait des études, qui, qui sont déjà… C'est pour ça qu'on utilise les données sup et SIEC dans le système éduca, de l'éducation supérieure pour pouvoir entraîner nos données sur ce qui existe déjà et ensuite essayer de prédire et, et chercher dans toute ma base de données, donc de, de, la plupart de ces… On, on, L'ambition, ce serait d'essayer de, de visiter presque tous les étudiants de France et donc de chercher d'entre eux des gens qui ne postuleraient pas à cette carrière-là, mais qui pourraient réussir. Donc, ça, c'est la première phase de l'intelligence artificielle. La deuxième, c'est pour et ce qu'on appelle l'apprentissage automatique renforcé. C'est une fois qu'on commence nos interventions, sur la base de ce qui s'est produit, on ajuste nos interventions dans les futurs. Donc, si on voit qu'il y a un type d'intervention, un type d'information qui est plus pertinent pour un type d'étudiant, Ensuite, dans les années prochaines, on mettrait plus de probabilités dans le fait d'être assigné à ce type de traitement. Donc, c'est vraiment, vraiment sur deux axes. c'est déjà pour et cibler mieux les étudiants, pour les trouver dans notre large base de données, et ensuite pour et essayer d'optimiser le traitement, pour trouver le traitement qui serait le plus utile pour eux. Ok, ça marche, merci beaucoup. D'accord, est-ce qu'il y a d'autres questions oui, je vois une question là. Oh, Bonjour. Euh, donc moi, je pose ma question en tant que parent d'élèves enfin, qui sont en lycée et université euh, sur la, la problématique des tutorats et de l'aide personnalisée. Euh, ce que je constate, c'est qu'il y a de moins en moins de temps à louer aux professeurs pour accompagner les élèves individuellement. Euh, et donc, ces histoires de tutorat se, se mettent de façon très individuelle euh, ou ciblée. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau national pour remettre en place des choses plus généralisées euh, sur toute une, toute une classe pour accompagner plus spécifiquement les élèves qui en ont besoin Est-ce qu'il y a des, des choses qui sont mises en place pour mesurer ce, ce, ce genre de choses euh, Constater que les heures personnalisées qui ont été données au lycée ne sont pas suffisantes ou des choses comme ça à ma, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'études qui, qui ont mesuré, et avec cet outil que j'ai présenté aujourd'hui, des mesures qui pourraient être utilisées pour ça. Mais je sais que, no, notamment dans, dans le projet de, et, IDÉ, donc et, qui est mené par Esther Duflo, qui va faire des interventions dans l'éducation, c'est notamment ce type de questions aussi qui vont être prises en compte. Donc, je ne pourrais pas vous répondre et qu'est-ce qui marche parce que, je, je connais, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été évaluées dans ce contexte-là. Mais je suis optimiste sur qu'il y a beaucoup de choses qui vont être évaluées et qui vont se faire politique publique. Notamment, il y a beaucoup de des chercheurs qui, et qui veulent qu'on implémente ce type d'évaluation des politiques publiques dans les systèmes éducatifs pour savoir ce qui marche. Et il y a tout un mouvement de pas seulement des chercheurs, mais aussi d'enseignants et des parents et des étudiants qui veulent l'application de choses qu'on sait qu'elles marchent et pas de réformes qui ne sont pas évaluées. Donc, je ne peux pas vraiment répondre, mais je pense que dans les prochaines années, on sera en capacité de savoir euh, qu'est-ce qui marche le plus dans ce contexte-là. Si vous me permettez, j'ai une deuxième question sur le tutorat. Euh, donc, moi, je travaille dans une entreprise des services numériques et on participe à des actions de tutorat pour des élèves en situation de handicap en université ou des personnes en reconversion. Est-ce que là aussi, il y a eu des choses d'évaluer, de, de, mesurer pour voir si c'est efficace Je sais que les tutorats, en général, ce qu'on trouve, c'est qu'ils ne sont pas efficaces en général, mais qu'ils sont très efficaces pour quelques parties de la population. Dans le cas spécifique de, et dont vous parlez, je ne sais pas s'il y a quelque chose est faite sur, sur cet axe spécifique, mais il y a beaucoup des études sur les tutorats en général. La plupart ne donnent pas des résultats très positifs en moyenne, mais, mais il, y a des, il y a toujours des choses qu'on peut apprendre de, de, de cette hétérogénéité qui existe. Merci. Alors, euh, donc, euh, il y a encore des questions dans la salle. Après, il y a aussi des, des questions. Il y a une quarantaine de personnes qui assistent à, à distance qui ont également des, des questions. Donc, on va aussi... Passer à eux. Voilà. Mais donc, une autre question à la salle. Bonjour. Euh, merci pour la présentation. Moi, je me demandais, euh, là, vous avez surtout parlé des données de la France. Est-ce qu'à l'étranger, on a peut-être des modèles, euh, bah, voilà, par exemple, dans l'éducation nationale euh, qui fonctionnent et qui arrivent à réduire mieux que nous ces écarts euh, hommes-femmes euh, qu'on peut avoir, par exemple, dans les matières STEM dont vous avez parlé et notamment, là, je parle des, des interventions et dans la France, parce que c'est le cas spécifique, mais il a, est un pro, déjà, c'est un problème qui est, qui est dans presque tous les pays industrialisés, notamment aux États-Unis, il y a beaucoup cette culture de l'évaluation des politiques publiques, et commence avant aux États-Unis, donc il y, a, il y a des choses qui ont été faites, il y a des papiers sur les rôles modèles qui montrent que, pas nécessairement en STEM, mais par exemple en économie, ça et dans quelques universités, ça a marché. Après, c'est le système éducatif français, il est très particulier dans le fait où on fait beaucoup de choix en, et d'orientation très jeune. Donc, les études qui sont faites en, aux États-Unis, par exemple, et dans beaucoup d'autres pays, c'est le choix de major qui est fait une fois qu'on est à l'université. Donc, c'est un problème qui est un peu différent, mais qui, qui, qui s'ajuste un peu. Mais là, ce qu'on propose aussi, c'est aussi de donner d'informations mais les rôles modèles, parfois, ça marche aussi très bien dans les universités. Merci. Je peux, si je peux continuer, je sais qu'il y a certains pays en Europe qui font des classes de niveau et les niveaux sont connus de tous. Est-ce que ça, par exemple, vous pensez que ça peut être quelque chose qui aide à bah, justement donner de l'information sur où est-ce qu'on se situe en termes de niveau pour mieux s'orienter post-bac Et je... Et je, je, ne, je, ne suis pas, je ne connais pas, des, des je sais qu'il y a des évaluations qui ont été faites sur ça. Je ne crois pas que ce soit, on peut parler ça d'information personnalisée, par contre. Parce que mettre des élèves dans une classe de niveaux ça donne quand même une idée du niveau <coughs> général où ils sont. Mais après, avec les classes de niveaux ce qui peut arriver, qui, qui est souvent évalué aussi, c'est l'idée de, de ce qu'on appelle les effets de paire. Donc, le fait aussi d'avoir tous les étudiants et avec, un, un niveau, avec un niveau plus bas dans une même salle peut aussi générer des effets négatifs pour ces, pour ces élèves-là. Donc, il y a, il y a beaucoup de études qui sont faites là sur les élèves des pères, c'est une question importante et qui est beaucoup plus difficile à, à mesurer que des que de, um, interventions qui sont individualisées. Tout le temps qu'on fait des, des interventions au niveau de la classe, il faut tenir en compte de tout ce qui peut se passer avec les effets des pairs et avec les camarades. Donc, il y a des techniques qui sont beaucoup plus difficiles à utiliser. Et donc, le messieur de ces interventions est beaucoup plus problématique. Merci. D'accord. Donc là, on va, on va donner la parole aux gens en ligne. Là. Donc, il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Vous pouvez parler. À condition d'ouvrir de, de, votre micro, bien sûr. vous faut ouvrir votre micro. Il y a quelqu'un qui s'appelle apparemment Peketi Mindureva et qui a demandé la parole. Si vous ouvrez votre micro, vous allez pouvoir vous exprimer. Et j'avais l'impression aussi, Johanna, que sur le chat, il y avait des gens qui souhaitaient parler. Ah non, donc lui, ne veut pas parler, d'accord. Ben alors, okay. alors, baissez la main, s'il vous plaît. D'accord. Euh, donc, sur le chat, il y avait, avait quelqu'un qui, qui, qui remerciait et qui, euh, et qui voulait poser une question, je crois. Non moi, J'ai vu passer un message de quelqu'un qui disait merci beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses. Et... Ah, voilà, je, je vois la question. D'accord. Oui. Vous savez parlé de la confiance en soi chez les jeunes filles encore au lycée, mais est-ce qu'il y a des données chez les femmes adultes déjà en poste Comment elles voient le fait de pouvoir demander une augmentation de salaire ou de poste plus haut dans la hiérarchie Oui, c'est un phénomène qui, qui est documenté en général. Ce n'est pas justement un... Un problème qui, qui est documenté pour, pour les lycéennes et ou pour les filles, c'est aussi chez les femmes adultes, déjà en poste, déjà en carrière, et, est, et, qui, est très, et, et qui est très documenté aussi en économie. Et, par exemple, on sait que dans les négociations de salaires, et les femmes ont beaucoup plus de mal à demander une, et des salaires plus élevés que les hommes. Donc, ces problèmes de, de confiance, c'est ne pas ce n'est pas lié à une agence spécifique et ce n'est pas lié aussi à une filière en spécifique. C'est quelque chose qu'on voit en général et qui est très étudié empiriquement, mais aussi qui est une question de recherche et scientifique, d'essayer de d'expliquer pourquoi il existe ce manque de confiance. Bon, Moi, je, je vais peut-être me permettre de poser une question moi-même. Alors, euh, ce que j'apprécie beaucoup dans, dans la démarche, euh, de Pedro et aussi de Guillaume, que j'ai eu l'occasion d'écouter de déjà deux autres fois récemment, c'est cette idée de passage à l'échelle, parce que c'est vrai que quand on voit par exemple les interventions d'associations comme Femmes et Mathématiques, on se rend compte qu'on est de plus en plus demandé, avec très peu de militantes quelquefois qui sont capables d'aller répondre à toutes les sollicitations qu'il y a dans les différents lycées, etc., et après, on a des programmes d'intervention, en particulier un programme qui s'appelle Des filles, une équation lumineuse, qui consiste à prendre un groupe de, de lycéennes pendant une journée et puis à leur faire présenter effectivement différents aspects de la vie scientifique, des petits micro-dating, du théâtre-forum. Enfin, il y a tout un programme d'activité. Et c'est vrai, je pense qu'on n'a jamais fait. Le, le système disons, des, des groupes tests pour voir euh, l'efficacité de, de ces interventions par rapport, euh, par rapport, aux autres, euh, de, par rapport à un public disons, qui n'aurait pas été touché par l'action. Donc, je pense que, vu la demande très, très grande euh, pour, pour plus d'égalité femmes-hommes, le fait que les associations sont petites et confrontées à énormément de demandes, je pense que la thématique du passage à l'échelle et de, de faire des interventions où vraiment on sache que ça va être efficace vu les moyens qu'on qu leur euh, qu'on leur alloue euh, c'est vraiment quelque chose qui me semble très très porteur dans les dans les années futures alors je sais pas si c'est une question <rire> ou plutôt euh, euh, comment dire une approbation de la, de la démarche mais voilà je voulais je voulais dire ça merci mais je pense c'est un point très important sur sur cette démarche là c'est c'est justement le passage à l'échelle, parce qu'on trouve parfois beaucoup d'interventions qui ont un effet très positif au niveau local, mais qui sont très difficiles d'implémenter, surtout dans l'éducation, où parfois, c'est quelques enseignants qui ont quelques idées de ce qui, qui, ce qui marche dans leur salle, mais que pas tous les enseignants peuvent reproduire dans leur propre salle. Donc, c'est vraiment toute l'idée de ces projets là c'est aussi de, de chercher quelque chose qui peut être mené comme politique publique à un niveau plus large. On peut noter aussi l'hommage à, à une femme en science qui s'appelle Esther Duflo, oui. qui, est quand même, qui est quand même une très très grande figure, qui a le, le prix Nobel et puis qui est une très grande figure de, de la réduction de la pauvreté dans le monde. Et bon, ça, ça me fait particulièrement plaisir aussi de voir que ce, cette thématique est associée à, à d'autres thématiques très très importantes sur la réduction des inégalités, y compris donc des inégalités économiques dans le dans les pays en développement. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, je voulais exprimer ma, ma satisfaction. Je pense qu'il est à peu près l'heure. On peut éventuellement prendre une question en plus. Bon, je crois que ça a été vraiment extrêmement clair. Par ailleurs, pour tout le monde, bien sûr, les transparents seront disponibles. Alice Vas-y, alors. Juste rapidement. Juste rapidement, au début, tu as dit qu'on pouvait se demander si le fait que les filles prenaient moins les maths au lycée, c'était qu'à cause de la réforme ou à cause d'autres facteurs. Et notamment, tu as parlé de, du COVID. Est-ce qu'il y a des études qui ont montré qu'effectivement, le COVID avait eu un impact négatif Et si oui, est-ce qu'on sait les explications Et Non, il n'y a, a pas de, des études qui ont montré ça. Est ce qui est, en fait, c'est tout à fait ce qui est problématique avec... Avec, avec étudier cette, cette réforme-là, c'est qu'il y a plein de choses qui sont passées en même temps dans la réforme, dans le COVID. Donc, c'est vraiment difficile et d'isoler l'effet d'une réforme ou de l'autre. Et ça, ajouté à que, le fait que ce soit une réforme nationale et que ça a été euh, appliqué des manière pas progressive, mais immédiatement en même temps à tous les lycéens et lycéennes, ne permet pas d'isoler l'effet du Covid et l'effet de la réforme, ni d'autres peut-être événements qui ont eu lieu qu'en tant que chercheurs, on, on peut laisser passer parce que notre intuition nous dit qu'ils ne sont pas importants, mais qui peut-être sont, sont importants dans, dans cette étude-là. Donc, c'est tout à fait le, le problème d'évaluer les réformes publiques. C'est justement pour savoir ce qui a été un fait du COVID, ce qui a été fait de la réforme. Mais, mais on, on ne sait pas. Merci.